Cette directive pour une protection des lanceurs d'alerte montre qu'il est possible de changer l'Europe. Il faut pour cela de la volonté politique, de l'optimisme et du travail. Non, l'Europe telle qu'elle est n'est pas celle dont rêvent les écologistes. Mais nous ne renonçons pas. La Commission européenne avait dit en 2015 qu'un texte pour protéger les lanceurs d'alerte n'était pas possible à traiter constant. Nous, écologistes, avons prouvé le contraire. Nous avons élaboré notre propre directive pour montrer à Jean-Claude Juncker que les traités ne doivent pas être une excuse de l'immobilisme. Protéger les lanceurs d'alerte, c'est protéger l'essence de nos démocraties. C'est défendre l'intérêt général plutôt que des prétendus secrets d'affaires. C'est grâce à des personnes courageuses comme Antoine Deltour qui a révélé les LuxLeaks que nos combats contre l'évasion fiscale avancent. Protéger les lanceurs d'alerte est une victoire parmi d'autres que nous avons arrachée grâce à notre ténacité. Une victoire particulièrement chère à mon cœur.